Yo tout le monde, vous allez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui quelques mois après la dernière vidéo cuisine. Vous pouvez voir que j'ai remis la toque ainsi que le petit tablier. Mais cette fois, ce ne sera pas une histoire de gâteau parce qu'on est en plein moissin du ramadan. Donc j'avais pas faire un gâteau là comme ça, un petit peu comme la dernière fois. Mais du coup, j'ai pris mes responsabilités en tant que grand garçon et j'ai décidé aujourd'hui de me charger du phtol de ma famille, voilà le phtol c'est quand on casse le jeûne euh, ici à Lyon aux alentours de 21h avec un bon repas le phtol de manière générale les gens le font à leur manière il y a différentes cultures, différentes manières de faire différentes tables plus ou moins fournies avec différents plats il y a quand même des grands classiques que vous pouvez retrouver partout chez nous on est marocains, hein, donc on fait à notre façon nous ce qu'on va prévoir aujourd'hui au programme c'est un plat principal ainsi que un ou deux petits à côté qui permettent d'en rajouter donc par exemple aujourd'hui le menu ce sera des bricotons avec des feuilletés euh, à la saucisse et enfin un plat principal avec une petite salade et cette fois, aujourd'hui, je ne serai pas euh, assisté par euh, madame parce qu'aujourd'hui, je serai assisté par... par ma petite sœur Bonjour <rire> C'est la première fois que je me permets de la montrer sur YouTube donc je compte sur votre respect dans les commentaires vous dites pas de dinguerie comme d'habitude et puis pour la vidéo, c'est parti Bon du coup pour attaquer on va démarrer euh, avec euh, les briques, tu vas nous expliquer mais je crois que tu as dit on va faire bricoton aujourd'hui On va faire des bricotons, donc le c'est très très simple à faire, ça va être du thon, euh, de l'oignon, du persil, sale poivre, un petit oeuf pour lier tout ça euh, On va commencer par couper l'oignon euh, Je sais que vous aimez bien vous moquer, hein ah, vous aimez bien vous moquer, hein, il sait pas cuisiner il a 25 ans, euh, vous, vous êtes tous parfaits dans votre vie, t'es le rageux <rire> Bon, oh, du coup, deuxième oignon. Euh, deuxième oignon, on continue. Tu continues. On continue, on continue. Et puis, sache que, oh, sinon, dans le pire méta, tu viens, tu prends ta grosse hache à persil. Ok, super. J'ai jamais fait, hein. Ça, c'est dans Food Wars. Ils appellent ça une mezzaluna. Eh oui, monsieur. Attends, donc. C'est ça Ah oui. Ça a plus de flow avec ce truc. C'est ouais, ça Il est entre-temps. <rire> On fait le bûcheron là C'est ça <rire> Attention Voilà parfait C'est bon c'est fini Ouais hein ouais c'est bon Parfait Bon bah la phase ah. oignon est terminée Et derrière on va commencer à je pense le thon C'est une boîte de ton premier prix <rire> Chez Zach c'est la haiesse. Youtube ça paye pas <rire> Jugez pas c'est pas moi qui ai fait les courses Moi j'ai juste donné la carte <rire> On va venir prendre Merci. Allez, stop, c'est bon. Alors, généralement, on prend tout le temps du persil euh, frais. Ouais. En tant que Marocain, oui. le de la de persil, c'est toujours. Enfin, en tant qu'arabe, en général, Mais aujourd'hui, bon aujourd tu as décidé de foutre la honte C'est que euh, quand c'est des briques ou c'est un truc qui va être cuit de l'intérieur, euh, le persil, de toute façon, va perdre euh, de sa texture euh, lors de la cuisson. Donc, surgelé ou pas. Ouais, on en fiché, fiché. Ok. Voilà, cinq fois. Voilà. Voilà, donc l'œuf en chimie, ça sert de liant, donc ça va venir lier tous les ingrédients, en méta. <rire> c'est les... les aléas du direct. Ça ok, je mange comme ça. Ouais voilà, c'est okay. ça. T'es contente de voir ça, hein Ok, super. Donc ça, ça va être la farce qui va composer la brique. Voilà. Et derrière, le petit trick sera de réussir à en faire... Un vrai truc bien triangulaire et c'est ce qui risque de poser problème parce que la farce encore c'est un peu la, la phase la plus simple. Okay, on va juste Allez. préparer un blanc d'œuf. Okay. Donc le blanc d'œuf il va servir à, à coller en fait. Donc je vais venir, première étape, ça là. Ok, petit pliage. Je viens prendre un peu de farce, mais pas trop. Voilà, je rajoute un tout petit peu, voilà encore un peu. <rire> je suis généreuse. Encore un peu. Ouais, encore un peu. Allez. Donc là, voilà, tu viens. plier comme ça. Super. Ensuite, encore comme ça. Ça ressemble à rien au début. Ok. Ensuite, encore comme ça. Ah ouais, mais tu, tu... plies de chaque côté la chaque la phase. Et là, ah, okay. voilà. Donc moi, je suis partisante de s'arrêter ici mettre un peu de jaune et fermer comme de blanc pardon et de fermer comme ça d'accord il y en a d'autres comme notre mère qui s'arrête ici qui fait comme ça et qui ferme comme ça qui rabille comme ça qui, qui rabille au blanc. voilà c'est ça okay. sauf que moi euh, j'aime pas trop cette technique parce que ça laisse beaucoup de feuilles d'accord voilà voilà donc là par exemple tu vois quand j'ai fait ma brique je me suis rendu compte que à la, à la fin il me restait pas mal d'espace donc je vais revenir et je vais en rajouter encore un peu parce que pour faire une brique chargée bien chargée tu vois <rire> <rire> t'as faim, toi <rire> bien chargé <rire> je pensais que c'était plus compliqué que ça tu vois après je dis ça je vais, je vais faire non, un déficit pas du total tout. le mensonge des tables arabes <rire> on cache on cache bon maintenant on va toutes les faire et puis euh, je vais pas vous montrer euh, tout, toutes les briques et on passera euh, à la recette d'après euh, on a arrêté de filmer <rire> au moment où apparemment j'ai réussi à faire quelque chose de beaucoup plus propre c'est quoi deuxième essai on va refaire un essai c'est parti mini saucisse <rire> c'est pas des saucisses c'est des saucisses <rire> Ça, c'est elle, elle va toujours me prendre des... dans les supermarchés turcs, les trucs comme ça. Et donc, du coup, ils ont souvent des des pays, des... Des produits qui transitent par l'Allemagne et ça donne quelque chose comme ça. Mais bon, on va pas trop se moquer parce que les turcs font partie de l'élite gastronomie de ce monde. Bon, allez, on continue. Ok, alors on va venir ouvrir euh, ça. Donc, c'est feuilleté à la saucisse, c'est ça Voilà, c'est ça. Okay. Pas feuilleté, c'est croissant à la saucisse. Croissant à la saucisse. Au mix, ouais. tentative de croissant à la saucisse. T'en as déjà fait J'en ai déjà fait, mais je t'avoue que le pliage, euh, je suis okay. intermédiaire. Bon, vous, êtes, euh, vous avez la parole. Hein. Donc, Alors, next. On va venir. <rire> couper comme ça. Ok. Comme ça. On va couper comme ça. Ok. Donc, comme, une, comme une grosse pizza. Voici des croissants. <rire> Ils sont bien, hein. On prend un peu. On en met là. Hop, tout simplement. Un peu comme ça. Ok, hop après, ah, nos petites saucisses de Turquie. Les saucisses. Et puis après. Oh, on en fout qu'une. <rire> Et voici un croissant les amis. Tu le rattrapes. Tu comme vois. dans le drapeau d'Alger. Comme ça. Putain. Genre comme ça non Ou peut-être si on fait genre comme ça. Ah si on fait une en décalé. Ouais. ouais je ok, ok. Et là, je reviens. Ouais. Ok, et puis tu fermes ton le déco. Comme ça Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ben J'espère bon. que t'as pas des abonnés pâtissiers. Oh, je suis si, désolée, si. les gars, je suis désolée. Si, si, si. C'est haram vos croissants. <rire> Non, franchement, en vrai, en vrai, en vrai, le mien, là, comme ça, regardez, bien rempli, bien... Ouais, il donne plus envie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. OK, donc on va continuer comme ça euh, les croissants, et euh, juste après, une fois que ce sera fini, en fait, tout ça, tout ce qui sera à manger chaud, on va le cuire qu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'on le fait dès maintenant, le, le temps est à 21h, là, il est à peu près 18h, donc on va tout faire maintenant, et après avoir fait ça, on attaquera tout ce qui est plat et salade. Bon les amis, après les hors d'œuvre comme on dit, on est parti pour ce qui est plat principal et petite entrée. Euh, ma petite sœur s'occupe de la salade, mais ça, vous allez voir son avancement après. Et moi, je vais m'occuper d'un plat que je maîtrise avec quelques petites... Euh ajouts, enfin quelques petits ajouts de ma petite sœur euh, qui m'a conseillé sur certaines choses. Donc le plat que je maîtrise, donc quand j'ai appris un petit peu à cuisiner l'année dernière, quand je vais tout seul à Paris, tu vois, avec euh, euh, le fait d'ajouter des oignons, des épices, etc. Le plat que je préfère faire, c'est riz poulet, que voici, donc des salades de poulet, avec euh, des champignons et de l'oignon et un yaourt après qui va servir à faire macérer la viande dans les épices. Donc là tout de suite, on coupe la viande, on s'occupe des oignons et des champignons juste après, la viande, on s'en occupe en premier, comme ça on peut la foutre dans le saladier et faire euh, macérer le tout, c'est bien. Hein. Je Vous êtes chez Philippe Fili Bette. <rire> Philippe Bette. Donc on va couper la viande, je suis pas un professionnel en coupage de viande. Je trouve ça très spirituel à faire. Hop. Alors ça, ces morceaux-là sont un peu gros, donc on peut limite les recouper une deuxième fois. C'est un petit plaisir aussi de pouvoir faire des petits plats et vous savez, vous montrer mon savoir-faire et, et faire profiter ma famille. Moi, moi je vous cuisine souvent, Anargis Non. <rire> Pas du tout. dis quand je vous régale le week-end, je vous fais à manger. T'as vu le week-end quand, quand je vais sur Uber Eats et que je commande des pizzas pour tout le monde Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ah ouais. Tu fais quoi, ton Anargis Je découpe de la feta. Je découpe de la feta. Montre <rire> où bon, ça en est ta salade Colorée. Oh, il y, a, y aura quoi dedans Surprise Donc, au niveau des épices, on démarre avec un peu de poivre. J'aime bien mettre un peu de poivre sur ma viande. Je me permets d'en mettre un peu comme ça. Je vais mélanger un peu après pour que ça rentre bien. Tac. Tu penses qu'il y en a assez là J'adore le curry, donc on, a, on en met un peu. Et ensuite, voici. Un truc que ma petite sœur a acheté et qui est de la pâte de curry. Donc, apparemment, il faudrait. Bah, C'est vrai que comme ça, ça n'a pas l'air super sexy, mais apparemment, en tout cas, ça a une bonne odeur. Il faut en mettre une cuillère à soupe et euh... et après mélanger avec le yaourt grec. Et on est bon. Hop. Donc, on en fout un peu de partout. Apprenez également des astuces sur la chaîne de Zach. Yaourt de grec. Au lieu de crème fraîche. On oh. y met de la en fait le problème c'est le bruit qui ressort. Il y a un peu. Et ouais Donc l'astuce, moi j'aime bien commencer par faire les légumes en bas et mettre la salade en haut. Et après j'arrive et puis je mélange tout et c'est beaucoup plus facile à mélanger. Voilà Donc place dorénavant euh, aux champignons. Donc on a fait la viande qui est sur cette assiette. Histoire que On a mis une assiette dessus, histoire que ça repose. Maintenant on s'occupe un peu des champignons donc on, dont on s'est un peu occupé en offre. Donc on va faire tous les champignons restants également l'oignon et ensuite on va procéder à exactement ce que je vous ai dit donc une fois que les champignons sont coupés en lamelles les oignons également on va commencer oignons, petite épice champignons, viande et il euh, faut également commencer bien évidemment le riz bon on reprend, Nargis euh, je vois à tes yeux que t'es un peu ému qu'est-ce qui se passe <rire> c'est l'oignon elle est un peu émue, bon du coup on va reprendre euh, on a commencé à faire le riz dorénavant ça va être du coup Coupé euh, finement euh, à la main, avec l'appareil <rire> Et puis ensuite les champignons qu'on a coupé en morceaux, on commence Donc au début je mets petite huile d'olive, toujours J'aime bien cuisiner à l'huile d'olive, voyez-vous Les petites astuces que j'ai lues sur internet euh, à l'époque quand j'avais commencé à cuisiner des oignons Et pour pouvoir les faire dorer moins vite Je me rappelle qu'il conseillait de foutre du sel dessus En foutant du sel dessus en fait ça faisait que les oignons doraient moins vite, donc du coup, ne grillait pas et, et c'était mieux de faire comme ça. Donc on met un peu de sel dessus. Je vais rajouter également du curry, vu que ça reste quand même une composante importante de la recette. On mélange un peu tout, histoire que ça puisse dorer. Puis une fois que ça aura doré, on pourra rajouter ensuite les champignons. Donc là, en parallèle, on commence l'eau pour le riz. Alors, le riz qui aura une cuisson, à ma foi, habituelle. Je vais commencer à pleurer, gros. C'est le même feeling quand je croise des cheaters sur Warzone. <rire> Donc voilà pour les oignons pour l'instant. On va attendre que ça dure un peu. Enfin, je ne sais pas si je fais les meilleures tranches, mais. Petit ouais. fact, tu détestes les champignons jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois. On, fous, là. on rajoute ça. Et après ça, ce sera autour de la belle bête là-bas qui a eu le temps de reposer. Et je ne vous cache pas. Alex peut vous le confirmer les odeurs sont plutôt satisfaisantes. On va s'occuper de ces ah, croissants. <rire> on va badigeonner un jaune d'œuf dessus puis on va parsemer les semblants de croissants de graines de sésame torréfiées. Voilà. <rire> et après ça va partir au four pendant euh, 20 minutes. minutes. Pendant 20 minutes, ce qui devrait euh, Jusqu à aller Jusqu'à qui ressemble à des en hein. fait. <rire> Jusqu'à qu'il tire une gueule un petit voilà, peu gonflée et que ça ça ressemble à quelque chose. En parallèle, on va finir la principale, la fin en est faite, et les briques qui sont ici, qu'on fera en euh, finalité. Et après, on va faire croire à ma mère qu'on a tout foiré. <rire> It's time to badigeonner les croissants entre guillemets interstellaires. C'est bien comme ça C'est parfait. Ok, ok. Zaknani couteau suisse. Personne ne peut l'arrêter. T'imagines Ça m'appelle Zach ni chez moi T'imagines Karim, ça l'appelle Monsieur le Védou chez lui. <rire> ouais, en fait, Monsieur le Védouze, tu mets des graines de sésame. <rire> On pousse ça où euh, Là, comme ça De manière... Euh... Nous devons ajouter les magnifiques champignons à la cuisson. Eh bien, sur ma chaîne, vous aurez vu des gâteaux, des pizzas, un f'tour. Attention, quel sera le prochain challenge de Zach le cuisinier si vous avez des idées, n'hésitez pas. Quand j'irai vivre en Corée, je vous ferai un barbecue coréen. vous inquiétez pas, dans les papiers. Oh, ça n'aurait pas été. Oh, Ah oui, toi, c'est beaucoup plus... Euh... <rire> c'est comme ça que. Là, là, je te montre, donc... Euh, F1, karting. <rire> <rire> voilà, là, là, là, il y a la formula, là, il y a le karting. C'est moi qui ai la toque. <rire> ça me fume. D'ailleurs, le moment vérité, la dernière fois, quand on a fait le gâteau, il y avait certaines parts qui étaient un peu cramées dessous. Et Alex, qui est ici présent et qui filme, je peux vous le confirmer, n'est-ce pas Alex On on va pas se mentir. <rire> Globalement il restait quand même beau. Bon. Ouais oh, ouais il était bon. Mais il y avait certaines parts qui.. Euh... Non mais en fait, si tu peux filmer s'il te plaît, pour te défendre. Est-ce que vous voyez les températures Non. Est-ce qu'il y a une quelconque température <rire> C'est le ghetto. Le ghetto fond. On, on ne sait pas, on ne sait pas. Franchement, ça blague, non, ça dommage. Le disclaimer, là, tous les cuisiniers, les boulangers, les pâtissiers. Euh, ce sont des conseils euh, <rire> basés sur mon vécu, ok ah, C'est les non. conseils de la Hesse. En fait, si vous voulez, si vous voulez je lui les ai en oeuvre, je lui ai tu vas voir dans les commentaires YouTube, tu vas te faire reprendre à la mort tous tes acquis que tu pensais avoir obtenus avec des années d'expérience en cuisine, tu vas tout être perturbé. Non mais j'accepte, hein. franchement, tout conseil, ils vont apprendre. Éduquez-moi, il a pas de souci. Mais euh, tout ce que je dis, c'est pas la vérité, vrai. Hein, euh. <rire> ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Peut-être pas le plus esthétique, mais... Moi, j'en suis content. On met une assiette ou un couvercle dessus euh, Ouais, et ouais, puis on va laisser sur un euh... ouais, feu doux, c'est parfait. Doux. Parfait, c'est déjà euh, feu doux, Le four est dans 30 minutes. Exactement. Donc ça nous laisse le temps de mettre nos feuilletés slash semblant de croissance slash on <rire> sait pas c'est quoi. Slash. Je suis désolé les gars, je sais pas si c'est <rire> <doux. rire> On va y mettre au four dans 5 minutes. On va faire frire les, euh, les briques. Alex, tu vas repartir avec une odeur de friture en toi. Tu vas sentir euh, le Maghreb, ça va être excellent. Et puis on va poser la table et, euh, et tout, voilà. Bon, it's time pour faire frire euh, les simulacres de briques là-bas. Il faut les faire frire à l'huile de tournesol, pourquoi pas l'huile d'olive Est-ce que tu fais frire tes frites à l'huile d'olive Bonne question. Allez, parti. Okay. Tu me dis stop oh, faut encore. Moi, ça va Ah, ça baigne dans Ah, oui, ça baigne dans autant d'huile. Oh, ouais. C'est bon là, non Mais t'es sérieuse et les gens voient ouais, ce que je mets d'huile là et mon double menton. Tu penses qu'ils font pas une. <rire> ils tu pas penses qu'ils pas... font pas une corrélation noire <rire> Ok, donc maintenant on va laisser frire ça. Brique, brique, brique. Pendant ce temps-là, la viande plus le riz sont en train de terminer. Il va rester 5 minutes sur le riz, 2 ou 3 minutes sur la viande. Les croissants sont au four. Tout va brique. Donc ça, c'est le diabète en boîte. Voilà. <rire> <rire> Donc des makrotes, de la zlabia. zlabia pour ceux qui se demandent, c'est ça. Et ça, croyez-moi, c'est... Plus sucré euh, que le sucre. C'est... Là, là, dans ce truc que je tiens, il y a peut-être 100 grammes de sucre. Ouais. C'est extrêmement sucré. Là, on est Gucci. On est plutôt présent. On va faire une blague comme ça et toi et moi, on va s'embrouiller. Chef Zach, attention, je prends une vidéo Black Ops 3, sous préparation de briques. Vous croyez quoi, ouais. vous Et donc voici, hop, le riz, le petit mélange avec la viande. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de sauce. Bon, bah, apparemment il y en a assez. Donc viande, oignon, champignons, curry, riz. À côté nous avons les belles briques qui ont été assez bien rattrapées. Donc bricoton comme vous l'avez vu. Les croissants sont encore dans le four. Ils vont sortir d'une minute, minute à l'autre. Il est, il est. 20h56, donc il est moment, enfin il est temps de mettre la table pour vous montrer un petit peu tout ça et après on va rompre le jeûne, je vous montrerai pas forcément la rupture du jeûne parce que c'est un moment à faire en famille, mais il y aura une belle photo et de quoi vous montrer un ensemble de la table et à quoi ça ressemble donc on va la mettre en place C'est des briques sur lit de salade Mais pourquoi tu rajoutes de la salade C'est pour la décoration Mais personne met de la salade sur des briques les ah, briques la salade Dès que tu mets la salade, c'est tout de suite plus classique. <rire> briques sur lit de salade 2020, les amis. Donc on va faire les princes également, à mettre ça là. Hop. Il va manquer juste les croissants que vous allez voir dans un instant. Et voilà, la table pour ce soir. La salade, plat principal. les petits à côté. Ça, ça date d'hier, c'est les petits parforés qu'on appelle bot bot, Le dessert. Et c'est euh, cher Cuistosa. Maman, t'en penses quoi là de ce que tu vois pour l'instant Juste viens, viens voir d'un peu loin, tu nous, dis, tu nous dis officiellement ce que t'en penses en tant que cuisinière de cette maison. Riz poulet curry, briques. La fierté des nôtres. <rire> Et voici pour les fameux croissants, à quoi ils ressemblent, les Bogdanov comme elle les a appelés. Donc c'est la pièce finale qui a bien un peu plus de temps à cuire. Vous avez vu maintenant l'ensemble de la table. Je me permets du coup de dire à tous les musulmans qui ont regardé celle-ci, elle sortira à 18h. Donc du coup, ce sera peut-être pas le moment exact. Mais malgré tout, on pense à vous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Nargis Nargis, merci Merci Mais oui Merci Merci d'être venu nous aider. Merci à toi. C'était grave cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas dans Merci. les commentaires. <rire> N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres vidéos dans ce style, Je les referai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça je hein. le GTA. Il l'a fait. Le thé à la marocaine. Santé.